Voilà les chéris, 13h21, histoire de vous donner un petit peu l'ambiance de ce qui se passe ici. Ça commence à arriver tout doucement. Bienvenue au Reggae Senska édition 2017. Voilà les chéris, ça va durer 3 jours. Et je vous montre un petit peu la queue qu'il y a pour aller chercher les billets, invitation, presse, VIP. Bisous les chéris et bon courage! Salut les chéris! 14h30, deuxième snap, premier jour. On est en train de s'installer. Enfin, mais moi-même et moi, on est en train d'installer. Voilà, la tente est là. Et voilà, les matelas qui vont aller dans la tente. Et voilà, la tente. Et je vous présente mon univers qui sera là. Voilà, mon petit trou à moi, il va être là. Voilà, avec les arbres, les toilettes au loin et le coin massage. Voilà, vous avez vu un petit peu tout à tout à l'heure. Gros bisous les gens, je finis de m'installer. Coucou les gens, en direct depuis la tente, ça y est, je suis installée. Voilà mon petit nid d'amour pendant trois jours. Elle est pas belle la vie Allez, bisous à tout à l'heure. Coucou les chéris, alors bon il est 16h, ça y est tout le monde est installé Je vous présente un petit peu le coin avec les voisins, les voisines avec qui j'ai fait connaissance Voilà, on s'est installé, on est là tranquille posé Voilà les loulous, vous voyez ma tante elle est là euh, ouverte juste derrière le tronc d'arbre On a tendu la ficelle et alors le truc qui est bien stratégique c'est que juste là bas au fond, derrière, vous voyez là Juste là, au niveau des barrières, c'est le point d'eau. Donc, on est là. Juste là-bas, au niveau du monsieur, il y a les chiottes. Et, ouop, que je ne m'entrave pas dans les ficelles. Juste là-bas, au niveau des poubelles, je ne sais pas si vous les voyez. Là, voilà, il y a les douches. Donc, on est très très bien. Euh, bisous les gens, c'est parti pour trois jours. Pour 3 jours, pardon. Je vous tiens au courant. Je vous aime les chéris. À tout à l'heure. ça y est loulou je viens d'arriver à l'espace presse donc l'espace presse ça se présente comme ça on rentre par là bas et on parcourt tout Non, non non non, la, la raison non, pourquoi en fait je chante anglais, euh, c'est juste parce qu'en fait j'écoutais toujours du reggae euh, jamaïcain, la plupart du temps, 90% on va dire, donc du coup, euh, <coughs> voilà, je, je me voyais plus chanter en anglais, euh, D'accord, voilà. ouais et puis ça passe carrément mieux hein, on est d'accord. Je... <rire> euh, les choristes, magnifiques, génial, c'est hyper important les choristes. Déjà, à l'époque de Bob, de toute façon, on connaît les choristes et l'importance qu'elles ont, ça produit son effet. Euh, vos rythmes, soul et funky, donnent envie de danser. En plus du message que vous passez, alors, est-ce que vous pensez être complet dans ce qui concerne la dub, le reggae, le ska euh, Si vous deviez vous identifier dans un style musical, ce serait lequel qui primerait surtout en tant qu'identité propre ou en ouais. tant qu'identité Euh Ben maouïd En tant que maouid. Ah, tu vois déjà C'est un <rire> rapport, bien sûr, parce <rire> qu'on parle d'un groupe hein euh... Là vous êtes trois. normalement ils sont quatre. Alors normalement sur scène on est 7 Plus notre son Luca qui est toujours avec nous, D'accord. ça fait 8 du, du, du crew voilà. Et euh, pour ce qui est du... de l'identité euh, musicale Ben bah, je dirais que c'est un reggae euh, métissé entre guillemets parce que voilà, ouais. on a de la soul, de la funk, un peu de jazz, un peu de rock, voilà, il y a des touches, un petit peu de tout, sans mettre Voilà, sans non plus tout mélanger, quoi. Voilà, c'est des petites influences, genre Toutes and the Metal, ça fait partie de nos influences, ce reggae un peu funky parfois. Et on a aussi Grande des chaînes, parfois on fait des solos, c'est un peu aussi cet aspect-là. Voilà, on a plusieurs inspirations dans le reggae, quoi. Alors, euh, une question qui fâche, euh, je suis désolée, ça arrive de temps en temps, hein. euh, mais euh, vos rythmes, alors la langue française, euh, même si le rythme euh, donne envie de chanter en anglais, euh, la langue française est si riche, on représente Bordeaux quand même, euh, pourquoi ne pas avoir fait au moins une chanson en français dans votre dernier album Identité alors, je pense que euh, si on doit faire euh, une chanson en euh... Français. On est quand même tous assez fans de Serge Gainsbourg euh, dans le groupe euh, pour ce qui est du reggae français ah, C'est vraiment une de nos... Nos euh, oh, etc. Voilà, exactement Donc du coup euh, je pense que ce serait plutôt euh, comme une espèce de poème qu'on écrirait euh, avec Steve, quelque chose de parler. Yeah. Euh, Peut-être plus que voilà, jouer avec les mots, je pense que ce serait plutôt ça. La question se pose, après on n'a on a pas vraiment le temps euh, de faire tout ce qu'on veut, donc voilà on fait, on fait euh, on fait ce qu'on veut, mais bon, on fait ce qu'on peut aussi. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez déjà. Voilà, c'est ça. Mais on aimerait faire plus parfois. Ah, Et du coup, voilà, c'est vrai que le français, c'est une question qui se pose, je pense qu'on en fera une un jour, quand je ne sais pas. D'accord. Alors, une dernière question. Euh, ce n'est pas les initiales de vos prénoms, donc je vous disais tout à l'heure, ma weed, phonétiquement parlant, ça laisse entendre ma euh, weed, celle le qu'on fume. Euh, vous pensez quoi de la légalisation Oh, oh, bah... Je pas à toi cette Moi je suis chaud <rire> <rire> <rire> Moi, je suis bon Il <rire> <rire> euh, y a des enfants dans le festival qui voient les fumeurs, il euh, y a le reggae mais il y a aussi une ambiance Alors euh, comme vous êtes bordelais, euh, vous rentrez chez vous ou euh, vous faites du camping pour rencontrer parce que c'est ça qui ressort de vous euh, Vous aimez rencontrer les gens Tout à fait, fait c'est vrai Tout à fait, oui, fait. Effectivement. Euh, non, moi je vais rentrer à la maison. J'habite pas très loin. Donc euh... Moi j'ai un... <rire> un nourrisson à la maison donc je vais rentrer à la maison parce que voilà, je vais finir la nuit. Donc, euh... si tu rentres en tram Non, je rentre en voiture. Parce que j'ai beaucoup de matos dans la voiture. Excellent. Euh, euh... Moi j'habite loin donc du coup ouais. je reste là pour la nuit. T'es en mode camping Non, je vais chez moi. Ah bah oui, il y a <rire> le soir <studio rire> sur place. C'est moi le camping. C'est c'est chez Laura. <rire> le petit jardin qui va bien avec la Kéchois. <rire> <rire> merci à tous. Vous merci à vous. À vous oui, ensemble, voilà, comme ça vous rentrez tous les trois dans la cam. C'était le groupe Mawid en direct du Reggae avec moi, bien sûr. Là c'est moi. Vous m'avez tous reconnu. Merci à tous. comme celle de ce soir ça, ça me ramène à, à, à l'origine de cette culture sur le système où on fait une longue session euh, avec euh, différents styles avec différents MC euh, mais je suis quand même nourrie de plein d'autres influences musicales et oui on entend du jazz du groove, ça euh, rythme euh, divorce à l'italienne et ton petit accent sont loin euh, tu vas où maintenant depuis ans je continue euh, à collaborer avec les personnes euh, avec qui je partage une certaine idée justement le, et, qui, euh, et qui, sont, voilà, qui sont des collaborateurs de confiance et mon gosse bien sûr en fait partie et, et j'avance un peu à mon rythme très doucement euh, avec tout plein de, de contraintes de vie musique c'est une grande passion et que je continue comme ça euh... Tranquille Voilà, Le des Rousseau. collaborations, des singles, quelques DOP, Il y a plein de, de, de choses qui ont été enregistrées euh, On avance tout doucement avec les amis de toujours, jours Stand High, euh, Voilà tout ce qui fait ton univers Un peu oui ouais. Alors j'ai écouté hein. euh, Bien sûr euh, parce que c'est l'univers dont tu parles hein. À tes amis, les gens de confiance tu as fait euh, ton propre label Homies Records Oui. Euh, les potes, les amis Bien ceux sûr. en qui tu as confiance euh, est-ce que euh, maintenant ça te permet plus de liberté musicale oui oui je pense, en tout cas j'essaie de l'apprendre ouais. c'est pour ça que J'essaye Je, des, des, des sonorités un peu différentes qui peuvent peut-être laisser surpris mais qui en fait sont le fruit d'une rencontre comme ça et, puis, et donc envie d'essayer en fait, d'essayer des choses et le label il donne une certaine liberté et les amis ils permettent à ce label de vivre parce que mon gosse le distribue parce que... Il euh, y, euh, y a plein de monde qui m'aide avec les vidéos et avec euh, les graphismes, tout ça, c'est un travail vraiment collectif. Hein. Après c'est marqué Marine Happy, mais c'est pas que euh, moi, tout évidemment. tout le monde derrière. Oui, évidemment. Eh bien, euh, merci beaucoup. Euh, Je n'ai pas d'autres questions, j'espère que euh, ça a été. Merci à toi. <rire> on euh, termine la vidéo et puis on termine euh, l'interview, surtout en privé. Salut à tous, merci Marine Happy. Ciao. C'est parti, salut à tous! On est avec Volodia qui est euh, tout seul, mais aussi avec lui-même. Euh, voilà, c'est un petit peu comme vous savez. Euh, on... Question. Ce soir, premier jour euh, du festival Regesenska, es arrivé ouais. à, à quelle heure euh, Je suis arrivé à 14h à Bordeaux et j'ai pris un train à 14h30 pour aller à Pessac et un runner est venu me chercher, je suis arrivé à 15h sur le site. D'accord, et euh, donc tu je as sais. fait, tu es passé tout à l'heure, on t'a entendu. Voilà. Uh, bravo, c'est un beau, beau show. Euh, donc tu as fait euh, le titre « "Viser la canopée euh, ».« ouais. Canopée euh, », donc c'est ton bon, dernier ça, titre. Ça, ça, voilà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 on sait comment remonter. Euh, oui mais parfois quand on est en haut on retombe ah bah, très vite oui, en bas oui, oui, donc euh, clair, il faut voilà faut garder un petit peu à l'esprit ces choses là après c'est un morceau assez simple aussi voilà je compare un peu avec la vie de la jungle et puis la vie, euh, la vie des animaux euh, l'humilité des animaux l'humilité l'humilité oui bah oui carrément et que les animaux il voilà, y, y a des lois naturelles et c'est comme ça un défaut qui fait euh, aux hommes parfois euh, bah, oui c'est sûr ouais, ça c'est hum on se considère peut-être un petit peu trop, euh, mmh. pas comme des animaux. Ouais, on tombe parfois de haut, euh, voilà. souvent. Et, euh, mais voilà, après c'était un morceau aussi vibe, où j'avais envie de, de, de... Il est assez positif, mmh. il est assez lumineux, rebondi, donc je suis content de ce morceau. C'est plein euh, d'énergie bien sûr. Et voilà, et ouais. puis il marche bien en concert là, j'ai bien vu. Ouais. Euh, voilà, donc viser la canopée, et voilà, gardez garder espoir, croyez en vous, essayez de viser le plus haut possible pour justement avoir une vue claire sur les choses, et puis pouvoir se dire...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 On les forme. Et, et Juju. Julien. Juju, pareil pour Yana, Prod. pour Yana Prod. Pour Yana Prod, Yana Team Family. Voilà, la Yana Team Family, voilà. j'allais le dire. Bon, on vous fait des bisous, montage plus tard. avec Glama uh, Ross. On est ensemble ici, à côté, Bocasse. on a ah, et tous les autres qui travaillent. C'est chaud, ça bosse dur et eh ouais, c'est les backstage Je à tous Je veux ça. Ça s'appelle un hong drum. Juste ici, Pierre Nesca. Mon Yopé Osoya okay. yes, c'est Régis Sansca, Athènes. Regardez qui m'en est tout le monde bien supposé. pour ma tout le monde bien s'y Pété si Merci à tout le monde, à tout nous monde, à le monde, merci tout le monde, merci tout qu'est-ce c'est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 Nous sommes au camping numéro 1, camping numéro 2 pardon, euh, camping zen. Et on est actuellement au camping comme vous pouvez le voir il y a des tentes partout et il y a aussi euh, des enfants. Tu t'appelles comment Rio. Oyo, tu t'appelles comment Anaé Anaé tu t'appelles comment Dis-le. Allez. Tu t'appelles comment Talia Et voilà la maman. Enfin une des euh, mamans. <rire> et nous sommes ici dans le stand massage. Comme vous pouvez voir, c'est le stand Zen. Et alors, on a les enfants à côté de nous et ils ont les casques autour, du coup, les casques qu'on achète pour faire de la prévention. Et on distribue ici également aussi au Reggae Sanska 2017 et comme tous les autres Reggae des bouchons d'oreilles. Alors, comment vous entendez la musique avec vos casques et comment ça se passe le concert pour vous Le festival ah, des fois je l'enlève euh, Je sais pas Et quand tu l'enlèves le casque et tu entends la musique plus fort Ça te fait quoi dans les oreilles Ça... J'entends la musique plus fort, ça résonne plus Et du coup, tu as envie de remettre ton casque Non Tu n'as pas envie, envie de le remettre de... J'ai envie de ne de... De pas l'avoir Et donc c'est... Maman qui, te, qui dit ça, on remet le casque. le casque, c'est la prévention, c'est très très bien. Et toi, tu mets des casques euh, Non, à tes souhaits, pardon. Oh, je <rire> n'en mets des... pas. Tu mets des bouchons d'oreilles D'accord. Et toi, tu mets le casque euh, euh, Oui, <rire> en fait, moi je le mets pratiquement que quand je vais devant devant, mais fin, en fait, ça change... moi des fois ça change rien que je l'aille ou que je l'aille pas. Ah. Des fois en fait... Voilà les bouchons En fait, j'ai Voilà, il nous montre les bouchons d'oreilles. Pour l'enlever en fait, ça fait T'as l'impression que ça te fait rien. T'as l'impression que ça te fait rien alors qu'en fait ça te fait quelque chose parce que ça fait du bien à tes oreilles. Merci à vous les enfants Vous faites un gros coucou Coucou Et on dit au revoir aux enfants du festival les enfants parmi les enfants du festival salut à vous salut, salut. deuxième jour c'est parti entrée du festival beaucoup moins de monde tout le monde est maintenant rodé avec le bracelet bien discipliné les chemins se font les tri se font et les files d'attente sont aussi Respecter, allez, c'est parti pour le samedi jusqu'à 2h du matin. Bon samedi à vous tous et bon festival Reggaesenska, 20e édition 2017. C'est parti. On y va. Direction. Hop Esprès. Presse. On y va Zou les loulous Je vous kiffe Bisous à tous Bon, samedi soir message de soleil. On travaille et on va aller voir Kalash pour de la prévention et on est en direct avec mademoiselle Samira Samira et le jeune homme Cécile c'est son anniversaire aujourd'hui comme ça à l'entendre et donc on va partir pour une interview pour savoir qu'est ce qu'ils font là et pourquoi faire alors moi si je suis là c'est pour profiter du festival voir mes amis J'habitais habité deux ans sur bordeaux et je reviens assez souvent ici le reggae setsca là bas je ne devais pas le faire avec un passe VIP ouais. et c'est plutôt pas mal <rires> ah, les copains, les contacts ouais. tout ça là tu vois c'est ben bien oui, mon grelos, que des cadeaux hein. mmh. <rires> on vient tester les capotes c'est que des grelots, que des cadeaux on est sur un stand où on montre comment poser des préservatifs avec Samira et Cyril yes eh ça, stand de la Gironde département de la Gironde bah, qui fait de la prévention, alors comment mettre une capote Surtout pensez à laisser une petite bulle, euh, ne pas trop trop euh, là, euh, les la serrer en parce que euh, lorsque l'homme va éjaculer, ça risque de, de péter euh, la capote avec la prévention. De de donc on laisse toujours Regarde, un petit euh, comme ça pour que l'homme puisse mettre euh, son sperme on faire. explique tout ça et euh, comment tu les attires les gens avec ça bah écoute, tu leur proposes leur plate, le plateau pour chanter, éventuellement. Euh, tu leur dis que ça. voilà. Euh... C'est un bon jeu pour la bureau, ça. Exactement, c'est un moyen de tester on ses connaissances. un poker beat. Okay. Éventuellement, Inventaire. pourquoi pas bah, Ça euh, mal On met des numéros. Ah, ça fait une bulle, ça on, on met des numéros et on tourne. Et oui, fait oh, celui qui tourne un peu prend. Oui, voilà. c'est ça, en fait, tu tournes. Chacun prend sa lit. Et alors, tout à l'heure, voilà. j'ai eu euh, apparemment. Et après, ça, c'est la vie. Tu voilà. vois y a qui De l'autre côté. Exactement, alors ça, c'est la vie du Renoir. Là, le peau rouge, là, c'est l'écolo, là, c'est le chinois, et apparemment, là, c'est l'extraterrestre. Voilà. Et ce qu'on m'a dit tout à l'heure. C'est peut-être un chinois. Qui capable de penser avant protéger Exactement. Merci. Bonjour. Merci, mon oh, voisine. Les chéris. Sortez couvert. Non. Sortez couverts. Merci couvert. à vous. Merci à toi. Alors là, on arrive au stand Jeune Addiction, espace Jeune Addiction, bonsoir, ou bonjour, entre le jour bonsoir. et le soir, on, parle Merci bon ah, on, on distribue bonjour. des capotes gratuites, c'est très très rapales, bien, bon, on distribue pas. du gel avec les capotes, c'est parfait, et <rire> du gel désinfectant aussi pour les mains, Les mains, le gel désinfectant pour les mains est là. Voilà donc niveau prévention on est générales. calé, protégez-vous tout le monde. Niveau euh, attention à vous, euh, ne pénétrez pas une femme sans gel, ça aussi c'est fait. Le gel est là, le désinfectant est là, les capotes sont là, on fait de la prévention également sur le cannabis, sur l'alcool qui est un grave danger beaucoup plus que le cannabis et euh, attention aux autres drogues que l'on ne connaît pas ici dans le monde de pika, mais qui sont tout aussi dangereuses que l'addiction que vous avez envers moi Attention mes chéris, je, je vous ma aime Ciao, ciao Merci, à toi Parfait. Et nous sommes de plus en plus nombreux dans ce monde associatif. Oui, oui, oui. On continue avec un tour sur le genre de plantes qu'on peut vous vendre et vous faire passer ça pour ce qui n'est pas ce qui est censé être. Vous m'aurez contre. On continue maintenant sur le de des fringues. Et ensuite, à Baco Records, on est là pour l'ambiance des de Et ensuite, on a le stand des jeunes hommes pour faire un selfie gratuit avec le logo des 20 ans du SEMISCA. Voilà tout ça pour vous les jeunes hommes, gros bisous. on continue. Bonsoir à tous, on est devant le stand du selfie, donc des 20 ans spécial avec Saliska, Mademoiselle, et jeune homme, ouais, ouais, ouais. Euh, nous sommes ensemble donc euh, pour leur demander leur impression du premier jour et hier. Euh, quand vous êtes arrivés, vous venez d'où déjà Alors on vient de Marmande. Marmande, ah ouais, des autochtones, encore des autochtones. <rire> Mais c'est pas possible. Et Marmonde du coup, est-ce est que c'est votre première fois Deuxième. Ouais. deuxième, ouais pour vous deuxième, eux c'est leur première ouais. fois première, on première. Trois Et vous aussi, voilà. vous êtes des autochtones ouais. Oui D'accord, donc depuis l'âge de Regesenska, autochtones parti. Toi c'est ta deuxième fois, tu connais, ça passe mieux Et toi c'est ta première fois aussi non Deuxième fois deuxième aussi Deuxième fois aussi, d'accord ouais. Alors par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que vous trouvez comme changement Les évolutions notoires euh... Plus de stands Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de stands, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup plus de monde aussi, ouais. surtout. Euh. Ouais, C'est impressionnant ouais, ça, ça le monde. Euh, Qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait dire d'autre ouais, euh, ouais, C'est pareil, c'est toujours festival. Camping. Euh... Pas camping, non, hein, pas, pas camping. Camping. Ah, sauvage. Vous êtes chez vous Non, non, non, non, ah, non, non à côté. Vous êtes en mode sauvage dans les champs, les prés. Ouais. <rire> D'accord. Et euh, du coup, votre ressenti sur ce début de deuxième euh, jour En mode soir, à ouais. 18h ouais. passé apéro ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est de la balle, la vie de ma mère! C'est trop de la balle! fumer le crâne, et voilà! Ouais, c'est bien, non, franchement, c'est vraiment. Ça coule, nickel. tranquille! Ouais, tranquille. tout rôle comme sur les roulettes! Prêt pour le troisième jour? Prêt, prêt, ouais. mais surpris même! Allez, Déjà, est on est, est prêt bien. pour le deuxième! Merci beaucoup! salut ouais, avec plaisir! Salut, Latine! Christophe Christophe Mati. Mathis Mathie Et... Yo Yo d'accord Tout le monde s'appelle Yo Eh bien merci bien pour bien. votre première impression Ce sera sur la chaîne YouTube merci. du monde de Kika Et, euh, merci C'est nous que vous remercions. Merci à toi Et euh, à très vite Merci bien bon, bon courage Ciao investissent dans la création d'un petit pont. C'est la première fois que tu viens au Regresenska. Ouais, et euh, tes vibes, comment tu, comment tu te sens Génial, génial. génial. Ben, je me sentais déjà bien avant de monter sur scène parce que forcément il y a une énergie ici qui est assez exceptionnelle. J'avais peur forcément, hein. première scène sur le Regresenska. Et en descendant euh, j'étais euh, un public exceptionnel. Quoi. Une réception, euh. tu sais, t'as peur quand même, ça fait 20 ans. Tu vois ouais. en fait les 20 ans, t'as des grands habitués. Et euh, certaines images du reggae, de la façon dont il est défendu depuis, euh, depuis des années, c'est comme Comment flupant. les gens jugent Oui, Mais je t'ai tu... entendu chanter, elle t'a donné tout ce que t'avais. C'est ça, t'as les gens en face, tu te dis, ça t'en a quelque chose, un certain respect de la musique et tout, je pense qu'ils ont vu que je respectais cette musique et que je la défendais à sa juste valeur et du coup, c'est bien quand les gens sont ouverts et que tu sens que cette ouverture, un échange ils d perçoivent ce que t'envoies ouais. et du coup, ça, ça, ça marche, quoi ouais, c'est génial. Très bon. Alors,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 avec toutes les équipes de la presse et tout le monde qui se retrouve tranquillement. Voilà la sortie du deuxième soir et ça fait du bien. On est content de ce deuxième soir, samedi, c'est fait. Ça continue bien sûr au camping demain troisième jour et on se retrouve tous ensemble bien sûr pour de nombreux reportages. Bisous à vous euh, Dodo, maintenant on se recharge un petit peu avec la soupe et on fait dodo. Bonne nuit à tous et à tout à l'heure on est enfin rentré dans le lieu dit, la tente, la cette rue du Regisenska. Et donc on va... C'est triste, dernier jour du dimanche et on voit les premiers campeurs qui sont en train de quitter leur... Camping. Il y a de moins en moins de monde qui recharge le téléphone. C'est triste. Ambiance du dernier jour. Nous, on sort de la douche. Et ça fait du bien. On retourne maintenant au camping numéro 2 parce que le 1, comme vous le savez, il est très très plein. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc, camping numéro 2 Salut les gens, bon, ben voilà la tranche du dimanche, on sort de la douche et les cheveux sont déjà secs, voilà un petit peu euh, mon univers, le gros bordel. On vous fait des gros gros bisous, et moi-même et moi on est en mode trip, on, on démarre le concert à 17h aujourd'hui, dernier jour, troisième jour. Troisième jour, dimanche, c'est parti, ça y est, toujours le point info sur la droite, les consignes. La billetterie, le soleil qui nous éclate la gueule et donc le chemin à parcourir jusqu'à l'entrée du festival. Et ensuite, à l'entrée, on vous montrera tout ça. Voilà, on vient de passer l'intérieur avec tous les stands et là maintenant, on marche. On marche, on marche hier, tout ce qu'on bouffe, c'est très très bon. Allez, bisous à vous tous et rendez-vous tout à l'heure au bout. Au fond, à gauche, on est là posé à l'espace presse VIP, coupe de champagne à la main, en fait, ce euh, dernier jour Regesenska 2017. Ah oui mais c'est parce que t'as servi. Será que eu Voilà, ça y est, ça sent le dimanche soir. On a la pleine lune qui arrive pour demain et on continue donc jusqu'à 2h du matin. Et puis on est bien tranquillement. Cette saison 2017, 20e édition du Regessenska Festival est quasiment finie. On finit normalement demain matin. On vous fait à tous de très très gros bisous. Les chéris, je vous embrasse très très fort. Les gens, salut le staff! Merci ouais à l'année ouais prochaine! Voilà, c'est la sortie. On est à presque les derniers. Il y a encore du monde en hein, backstage, mais ça faut pas le dire. Et puis euh, nous, on rentre faire un gros dodo parce que demain, à 11h, tous les campings sont dégagés. Faut Il faut qu'il n'y ait plus une seule tente sur les terrains. Donc ça va s'activer à partir de 9h du matin. Et on souhaite bon courage à tous les campeurs. Gros, gros, gros bisous à tous et rendez-vous à l'année prochaine pour le Reggae Senska 2018. La Bretagne est là jusqu'au bout, jusqu'au bout de la nuit. Comme je vous le disais, on est lundi du matin. C'est la fin du Senska. Beaucoup de gens vont rentrer directement chez eux. On vous présente un petit peu l'endroit où ce stade situe. L'endroit, un petit peu. Et voilà, c'est la fin. De votre côté, le camping numéro 1. Et là, le camping numéro 2, de ce côté-ci. Alors voilà, à la lumière de cette magnifique pleine lune qui arrive, parce que c'est aujourd'hui, lundi, la pleine lune, et eh bien vous pouvez voir, hein, le camping est encore très très très euh, rempli, et donc nous avons jusqu'à 14h demain pour vider les lieux en parlant poliment, et comme vous pouvez l'entendre, on invite encore à 2h du matin, euh, les gens à venir prendre l'apéro, quelle que soit l'heure, on invite tout le monde à prendre l'apéro et on vous fait à tous de très très gros bisous, à tout à l'heure Voilà, voilà, nous sommes lundi matin en ce, à cinquième jour pour ceux qui sont arrivés jeudi. Le camping commence à se vider et comme vous pouvez le voir, il y a des poubelles partout, on est vachement écolo, on a fait du tri sélectif et tout le monde est en train de partir. Voilà, ça y est, on est sur le départ. Au revoir Bon retour Comment vous avez trouvé ce festival Nickel Au revoir Ah non, ceux-là vont à la douche nous, on va faire pareil. Au revoir, bon retour. J'ai trouvé du café, j'ai trouvé du café, j'ai trouvé du café. Ouais, le camping se vide. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a de moins en moins de monde. Le nettoyage est en train de se faire. On ne vous montrera pas les détails. La tente des assauts est en train de se démonter aussi. Tout le monde range tout. Dernierjour.com. Senska 2017. Démontage en cours, démontage en cours, jour de lundi matin, 11h du matin, la pluie commence à tomber et tous ceux qui ont plié leurs tentes sont pas contents. Tous ceux qui sont encore dans les tentes sont très contents parce qu'ils vont être à l'abri. Et voilà, ça y est, ça commence à sentir le départ. Il y en a qui commencent à remballer. Et euh, comme par hasard, hein, on parlait euh, de cette histoire de Quechua en deux secondes pour la sortir Et euh, normalement, plus de deux minutes pour la remballer Sauf que eux, c'est les champions du monde On parle d'un master en Quechua Allez, ça c'était l'anecdote camping du jour, troisième jeu Au revoir Au revoir. Rentrez bien ouais. C'était comment C'était cool C'était cool. cool comment Trop cool C'était incroyable Apéro. Apéro. Apéro. Cool royal Bon, bon retour, retour. Mais j'ai pas la foi, y'a ça qui est lourd C'est vrai tu prends gentil, pas... Solidarité féminine Voyons merci bébé, j'ai plus la foi Au revoir, bon retour Voilà, c'est parti Sur la route de la voiture, 3 rue, Troisième jour, tout le monde a décampé, il n'y a plus rien. Voilà, c'est dégueulasse. Ça va être nettoyé rapidement parce que dans la ville de Pessac, ils sont très très très efficaces. Et donc demain, il n'y aura euh, plus rien. Bisous à tous.